Le SNES-FSU Guadeloupe a relayé l'initiative nationale Stop Mépris le 17 janvier. Dans notre académie, les chefs d'établissement n'ont pas considéré que les collègues devaient être consultés pour le choix des disciplines pour la réforme du lycée. Le SNES-FSU rappelle que les véritables professionnels de l'éducation sont les enseignants. Nous disons Stop Mépris. Alors que les difficultés socio-économiques se multiplient dans l'académie et que l'éducation prioritaire est toujours réduite à la portion congrue, le recteur a négocié avec le ministère la suppression de 100 postes d'enseignants dans les collèges et lycées à la rentrée prochaine. Le SNES-FSU rappelle que ces suppressions vont augmenter les effectifs par classe et alourdir la charge de travail des collègues. Nous disons stop mépris. Alors que l'ensemble des bureaux des chefs d'établissement et des membres de l'administration sont climatisés, seule une toute petite partie des salles de classe le sont. Les enseignants et les élèves doivent travailler dans des chaleurs épouvantables, rendant encore plus difficile notre métier et les apprentissages des élèves. Nous disons stop mes